Je suis Virgile Le Chevalier. je suis musicien de métier et donc je me prépare à faire des formations en ligne, une activité en ligne autour du développement personnel, de la spiritualité d'abord et puis ensuite si ça fonctionne autour de la musique, voilà. Okay, Qu'est-ce que tu as appris dans cette formation qu -ce Qu'est-ce qu qui t'a aidé qu Qu'est-ce qu qui m'a aidé c'est de clarifier mon projet, de le rendre à la portée des gens. Euh, parce qu'on est tout seul avec soi et donc on a tendance à faire des choses qui nous correspondent mais qui ne correspondent pas forcément au public et aux attentes du besoin des gens. Donc on a appris ce que c'était que le besoin et de comment euh, essayer de se rapprocher de ce besoin. Voilà pour être euh, à la portée des gens, encore une fois. <rire> Est-ce que tu conseilles cette formation et pourquoi Bah oui, je la conseille parce que bah parce que déjà je trouve que le rapport qualité-prix est super. Euh, vraiment, il y a beaucoup de contenu, beaucoup de hum, beaucoup de services, pour reprendre le terme américain, beaucoup de services, il y a voilà, euh, beaucoup de commodités, beaucoup de choses pour un tarif vachement attractif, euh, euh, quoi d'autre, bah, la compétence hein, des, gens, des intervenants. Euh, Évidemment, euh, la sympathie, le groupe sympathique et la bienveillance quoi, des, in des intervenants qui fait qu'il n'y a pas de jugement. Euh, voilà, il a pas de jugement. Tout le monde fait son maximum pour aider tout le monde. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Il n'y a pas ce côté euh, froid, tout le monde dans son coin. Quoi. Donc euh, tout le monde interagit et ça, c'est hyper riche. Yep.